La legno signifie apprécier votre maison et toutes les autres belles choses dans la vie. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui ici dans le décor exclusif du BOE Beach Lounge sur la plage de Knock en face du casino. J'y profiterai dans des premiers jours de notre été belge et dans des beaux planchers en bois de la collection Évasion de l'Alegno. Evasion est une gamme de revêtements de sol contemporain avec une atmosphère détendue du Méditerranée. Tous les parquets de cette collection seraient magnifiques dans le cadre estival du restaurant de niveau Michelin de ce bar-linge branché. Ici, ils ont choisi pour le look blanc séruisé du château d'If. Ce plancher est inspiré par les couleurs claires et des éléments aérés du style de design scandinave. Le bois en chêne pour ce parquet est légèrement fumé afin de le donner un aspect plus chaud. Ensuite, le chêne est légèrement brossé et une patine blanche est soigneusement appliquée aux veines. C'est ce traitement qui donne au château d'If ses couleurs blanches pétillantes. Pour ces planchers du chêne de classement ABCD est sélectionné. Cela signifie que des planches claires sont mélangées avec du bois d'aspect plus rustique pour ainsi créer un beau mélange de teintes naturelles qui apporte tranquillité et équilibre à votre maison. En bref, ce parquet est chic et élégant et dispose d'une palette de couleurs qui convient parfaitement à tout intérieur moderne. De plus, le château d'Yves, avec sa structure à trois couches, est un plancher contre-collé très solide. Sa couche supérieure de chêne est collée sur un support en bois de peuplier. Pour plus de stabilité, un équilibreur en plaquage de peuplier est ajouté à la base. De cette façon, le sol devient très stable et peut facilement être combiné avec chauffage au sol pour les jours moins estivales. Vous ne devriez pas vous soucier de l'entretien de ce parquet, car sa finition vernie le protège bien contre la pénétration de toute saleté. Passez l'aspirateur régulièrement et un nettoyage légèrement humide avec un nettoyant doux suffiront pour garder votre plancher en parfait état. D'ailleurs, l'installation aussi est simple et facile, car ce parquet est équipé d'un système de clic pratique qui permet une pose flottante aisée.